Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la peinture du cockpit et l'intérieur de mon A6M20 type 21 de chez Edouard Model O148. Pour commencer dans cette première étape... J'ai dégraissé entièrement donc, la, la maquette après montage du cockpit et l'intérieur et extérieur du fuselage. Donc pour ceux qui s'en souviennent, on avait fait un petit live où on avait fait un petit peu de scratch ensemble, l'histoire de mettre un petit peu de piment à l'intérieur, mais voilà sans trop s'éterniser. Donc à ce niveau-là, tout est bien dégraissé, on a préparé l'intérieur et on a enlevé toutes les parties du moins qui avaient à enlever pour la photo découpe et préparer les supports pour la photo découpe. Donc, nous allons commencer l'organisation et la peinture. Pour commencer, dans un premier temps, je vais utiliser des petits piquets qu'on trouve dans l'hypermarché avec de la pâte à fixe pour être un peu plus à l'aise pour peindre toutes mes petites pièces, etc., etc. Ensuite, on va mettre un petit coup de primaire noir de chez AK. Ensuite on va faire un pré-ombrage, donc ça, ça n'engage que moi, je ne suis pas sûr que sur un cockpit ça soit vraiment vraiment important, mais on va quand même faire un petit pré-ombrage sur, sur l'ensemble de l'intérieur. Ensuite on va faire un petit masquage pour différencier l'arrière du fuselage et l'intérieur, car c'est deux couleurs différentes. On va commencer à peindre l'arrière du fuselage, et pour ça, je vais utiliser de la l'AOTAC bleu de chez MIG, ainsi que son diluant acrylique SINNER. Maintenant, je vais attaquer l'intérieur et donc pour ça, j'utilise le Mitsubishi Interior Green de chez MIG. Avant de passer à la peinture, on vient juste basculer le masquage à l'arrière pour protéger le boulot qui a été réalisé. Donc maintenant, je viens commencer à attaquer la peinture. Donc, je commence par le dessus et on y va légèrement. On évite de trop, trop voilà, être sur les côtés. Pour, bah, tout simplement éviter de couvrir le, le, le zénithal, donc on voit quand même que ça fait un bel un beau petit effet. Donc, pas plus une fois que c'est recouvert par le dessus, on s'arrête avant de couvrir vraiment la totalité, qu'on n'ait plus du tout d'ombrage. Il est l'heure d'attaquer les petits détails au pinceau. Donc pour cette partie, je vais utiliser euh, de la peinture acrylique. C'est un gris pâle de chez Prince Auguste ou Valero. On vient continuer à peindre les petits câbles, les câbles que j'ai fait en scratch avec un gris aluminium de chez MIG. Je viens faire un tout petit rappel de gris aluminium sur le gris pâle, mais juste sur le dessus. Avec la même couleur, je viens commencer à faire donc les éraillures et faire ressortir quelques petits rivets qui y a à l'intérieur et des endroits bien ciblés. Où il pourrait y avoir éventuellement de l'usure alors je tiens à le préciser donc c'est un petit brossage mais c'est bien ciblé je m'amuse pas à faire ça sur toute la maquette partout pour faire tout ressortir j'appuie un peu plus au milieu au niveau des pédales et euh, quelques endroits euh, différents donc j'ai varié avec ce gris pâle et le gris aluminium couleur métal de chez MIG. Avec mon gris j'ai décidé d'appuyer un peu plus au niveau des passages de pied. Et donc, j'ai continué quelques petites éraillures par-ci par-là avec donc le, le gris aluminium, très légèrement. Je viens passer un petit peu de poudre de graphite sur les mitrailleuses de chez MIG. Je viens finir donc les petits détails. Alors là, j'ai utilisé une couleur du X12 Gold Life de chez euh, Tamiya. Je l'ai légèrement trempé mon pinceau dans le diluant et, euh, et un petit peu dans la peinture. Pour le peu qu'il y a à faire, euh, ça suffit largement. Quoi. Maintenant que j'ai fini tous les petits détails au pinceau, je vais attaquer le vernis. Donc le vernis, j'ai décidé d'utiliser un vernis de chez VMS, donc un vernis brillant, mais encore une fois, vous pouvez utiliser un autre vernis, vernis mat, semi-mat, satiné, etc., etc., Alors maintenant qu'on a fini euh, tous les petits détails au pinceau et le vernis, place à la photo découpe. Donc on va passer à la photo découpe pour ça. J'ai le set d'origine qui est dans la boîte et j'ai le set Space de chez Edouard. Donc je vais varier en fait euh, selon pour moi lequel est le mieux. Tout ça collé avec l'ultra-glue de chez MIG. Je viens découper ma photo découpe avec un scalpel et une lame ronde. Donc c'est plutôt pratique et un support dur en dessous pour éviter de la tordre. À l'aide d'un pinceau, je viens tout simplement appliquer donc de la colle ultra-glue de Chemig à des points bien précis. Et je viens ensuite tout simplement appliquer et superposer les pièces qui vont bien ensemble du cockpit. Donc tout est réalisé comme ça. Donc vous m'épargnerez tous les petits détails de photo découpe. Et voilà, le principe reste, reste le même pour tout. Alors maintenant, on va passer au watering. Donc pour ça, je vais utiliser du panel liner de chez AK, du sable désert camouflage. Je viens ajouter du white spirit de la marque de chez AK. Donc j'en fais plusieurs, des petits... Là, je finis la bouteille. donc euh, Comme ça, un hein, qui me permet de nettoyer et une petite goutte ou d'autres plus dedans pour la diluer. Alors là, je viens commencer à appliquer... Donc une première passe, mais je vais essayer de vous expliquer au mieux comment je procède exactement. Donc sur une échelle un peu plus grosse, on arrive à cibler les rivets, etc. Sur une échelle toute petite comme ça, c'est beaucoup plus compliqué. Donc c'est surtout le nettoyage, le nettoyage qui va vraiment apporter un plus à ça. Parce qu'en soi, on pourrait juste badigeonner comme ça et laisser sécher tel qu'il est. Mais si vraiment vous voulez faire sortir le relief, c'est le nettoyage qui va vraiment apporter le, le plus. Donc, dans un premier temps, un passage. Je rince mon pinceau dans du white et vous voyez, je les sors un peu. Et je viens juste nettoyer les surfaces plates, par exemple au milieu et tout ça. Et on voit tout de suite la différence. Si vous laissez vraiment tout comme ça, euh, bah, vous diluez parce que c'est une petite échelle, vous n'allez pas avoir un résultat... Euh, Vraiment euh, super euh, au final pour moi. Donc ça, c'est vraiment euh, euh, mon ressenti. Le nettoyage c'est très important. Donc même si vous badigeonnez et vous passez plusieurs passages, moi j'ai fait plusieurs passages pour, euh, pour que les creux soient assez foncés, etc. Et c'est surtout le nettoyage. Donc rincez bien votre pinceau. Et après, on nettoie les surfaces, les grosses surfaces plates. Et c'est là où tout, tout va ressortir. Donc sur les... Surtout, sur hein, que ce soit sur les rivets, sur les ceintures, etc. Sur les ceintures, vous voyez, c'est blanc. Donc, si je badigeonne tout dessus, euh, ben, on verra euh, plus rien. Donc, il faut bien nettoyer les parties euh, qui seront aux extrémités, euh, etc., etc. Donc voilà, là je suis assez satisfait. Donc vous voyez, ça commence à prendre tournure à force de nettoyer et concentrer les, les pigments au bo aux bons endroits. On arrive vraiment à un résultat plutôt sympa. Donc j'ai dû des fois en rajouter et vraiment bien essuyer à ras pour concentrer vraiment les pigments. Et là, on fait vraiment ressortir ça. Donc c'est un petit travail de patience, mais plutôt sympa à faire. Et on, ça donne un résultat plutôt, plutôt correct à la fin. Donc voilà les amis, là maintenant il me reste à monter, donc là je vais monter le reste. Et bon c'est l'occasion aussi de profiter d'un cockpit parce que bah, une fois dans la petite boîte fermée, on ne voit plus rien. Donc en tout cas, merci d'avoir vu cette vidéo, ça fait toujours plaisir, je vois qu'on est une petite communauté au top. Donc n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, un petit pouce si ça vous a plu. Et si vous n'êtes pas abonné, bah, c'est l'occasion de s'abonner pour voir la suite. Ne pas oublier la petite notification qui va bien pour recevoir les futures vidéos et les futures lives. Et moi, je vous dis à très très bientôt pour la suite. La suite des maquettes, la suite des suites et des suites. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao les amis et merci.